jean pierre nous demande s'il faut acheter Solocal, qui est à son plus bas historique. Solocal, c'est l'ancien page jaune euh, pris dans cette mutation numérique, en effet, qui n'a pas cessé de dévisser. Je crois que ça, ça vaut 250 millions en bourse maintenant, à peu près. Euh, vous avez une opinion sur Solocal Écoutez, je, je, nous ne sommes pas investis sur Solocal et je préfère jouer des acteurs qui sont déjà mieux positionnés dans l'Internet, Puisque ce local, il y a ce problème de repositionnement qui ne délivre pas. Pourtant, et ils avaient restructuré leur dette. On se sentait que c'était peut-être, ça allait peut-être aller mieux. Mais oui, mais en fait, on n'a on a pas encore eu le retournement de, de progression bénéficiaire. Et c'est vrai que c'est là où moi j'ai une approche où je préfère arriver un petit peu trop tard, ouais. mais je préfère Plutôt que les de choses soient vraiment amorcées, que qui allait trop tôt, amorcées, <rire> que, que, qu trop tôt et, et, et être dans la spirale négative. Relance local, un avis. Non, on euh, n'a pas du tout conseillé euh, la valeur, tout simplement parce que euh, sur l'Internet, euh, il vaut mieux acheter du Google euh, voilà, euh, mettre... de façon très pragmatique. Hein, ouais. donc, et D'ailleurs, on a du Google en portefeuille et on, et on s'en porte très bien.